êtes content entre la caillou pour journée mardi 10 janvier nouvelle vidéo ça qui bourrait avec information qui nous pote pour vous et sur actualité sur ça qui domine pays d'Haïti mesdames et messieurs dossier insécurité dossier kidnapping dossier vol gang adverse pays ça nous pral inviter un the time bonjour à tout le monde et nous portons tout un dernier détail pour vous. Sous dossier petit chef là, dans le moment où on a parlé là, qui gagne un pile gros autorité qui a déjà gagne diarrhée, un, un pile gros autorité a déjà a un problème parce que sous téléphone des CPJ jouinent. Numéro divers à Gauchabrak nan PIA, sous téléphone nan Petit Chef et conversation Chef Gang Iso, Kap dirige Vilaï de Dieu, base 5 secondes. Eh ben Petit Chef, qui maman te dit ki pa nan Gang, mais Bob Kayou te avili Petit Chef, eh ben je DCPJ, jouen nan conversation Petit Chef à Kan Iso, eh bien, nan mouman nan pale la, pil empile artiste qui yo même nan kouri. Des artistes qui n'ont confié le petit chef, Chef gang, base à 257 là, dans mon la qui se petit base Galil, qui a dit que je pas... Joseph Michel Mateli et Wauwon Nelson qui conseille Sofia Mateli, Olivier Mateli, mesdames et messieurs, et ben, base 257 qui se petite base Galil, on a parlé là, nous avons dédoublé pour projet libération Petit Chef, et sous téléphone Petit Chef, ce n'est pas des non-autorités, gros parlons dans le pays, qui fait gros gagan dans la radio, nous avons et un nous un petit chef qui fait kidnapping pour nèg ça yo voyé bay Izo en dans village de Dieu à Cantilapli dans grand ravine nous pral invité gen détail en dans vidéo ça gen directeur parage pamnan qui sont russe yon étranger Rus, en dans pays ça eh ben c'est un véritable cerveau non dossier kidnapping nan, nan moment on a parlé là e ben moi on m'a demandé pour DCPJ pressé mare, mare, coucrab russe ça qui ce directeur parage pamnan qui impliqué dans un pile cas d'enlèvement, un pile kidnapping qui fait dans le pays ben c'est ce qui a fait la dans en insécurité c'est Nexario qui a fait l'effet. donc allez vite au gain de taille dans vidéo ça suivez jusqu'à la fin une bonne écoute tout le monde n'a pas demandé l'autorité nationale arrangez nous mettons on, rep, on représente nous pour pour en d'un paillage pam pour contrôler en d'un paillage pam membres en dan loterie nationale. Fongeant, mettons responsable nous en dans. paillage PAM. N'a des CPJ. Enquêtez. Sous qui n'a tête Payage paillage PAM dans pays. Tant prix. Enquêter Si des CPJ. ouvrez qu'on qu'on eu des bagailles. Arrêtez Russia qui n'a tête Payage PAM dans ki pay. si le ki kidnapping. Si la zote a sou faite li. sous lit. Tant prix. De CPJ m ou. Sou arrêté russe qui n'a pas yager par Vous Ou, ou arrêté seulement juste parce que yon te kidnappé Tant pris de CPJ. Ou met arrêté seulement sous base kidnapping fait te fait sous plage li, sou li a. De pour arrêté seulement pour ça seulement m'a pas bon menti. Ou pral ouais. comment gosse des de dans nan pe qui par Le De CPJ... DCPJ, direction centrale de la police judiciaire. John Collin m'en garantie. Frédéric Lecomte. Fait brigade affaires financières travaille actuellement là. La dans la RUIA. La dans la Ruya avant un an. Monsieur, où est mon pays, messieurs. c'est. Les là, les gens institution là qui a promoté la, qui a plaqué l'argent sale tout contre la non là. Non, criminelle qui bâtit en bas bouche, en bas bouche de CPJ là, en babouche directeur police là, en babouche Loterie national, nationale, en bas direction centrale de la police judiciaire. Le pays très difficile, mesdames, messieurs. DCPJ. Enquête. Enquête de CPJ sur Payaj Pam. Enquête DCPJ. Enquête sur Russe là. Russe sans nom. Russe qui paga non dans le pays là. Russe qui sargue de nos Français au Bali. Enquêtez sur lui. Mando, juste arrête, monsieur, parce que vous êtes kidnappé. Et première fois, vous prenez l'arrêt de tout le monde qui kidnappé. Vous prenez le temps de décauser ici. Le CPJ joue arrêté, oui, ça. Vous pouvez, moitié kidnapping dans le pays a bloqué. John Colleman, qui va là, vous avez ce pays. Et jouer avec la ou vous pouvez combien de dans le pays qui est capable de pays difficile. Pas acheter des figures couleur. Et nous avons demandé à l'enquêteur, Je demande un enquêteur, Nous économie criminelle, nous avons côté pour le coup pour Et le bras a été un fille qui nous Si nous ne pas nous mêmes nous pas dans des autorités. Nous monsieur. Nous avons monsieur, pays, il y a pour jeune garçon, jeune accès pour vous dit, il y a pays qui semble les de tout pays, qui Seul côté qui semble avoir, c'est Haïti. Tout ça, c'est l'autorité haïtienne qui fait ça. a mourir sous l'un, mais... Combien de canadiens qui morts sous mer depuis mon ici Je jamais entendu ça. Pour y que mourir sous mer, je vais chercher la vie Combien de Jamaïcains, combien de Dominicains qui mourent sous la mer? La région, la région, belle, belle, belle, belle. Saint Thomas, c'est dans la zone de Haïti. Belle, belle, belle, belle. Tout avant, il y la Bahamas. Belle, belle, belle, belle. Qui est le Santo Domingo Belle, belle, belle, belle. Je ne sais Qui est Mouet tout côté belle belle belle belle belle bel la mer tout monde a vendre regardez elle passe dans dans immigration mouè tout monde net sous travail on paquet de belle madame on en paquet jeune timé monsieur tout tout jeune y a travail tout a fait comme là t'es dans caraïbe là dans nous là par nous même pa, nous nou prenons tout bol en mer nous remettons avec un paquet de chef gang et puis au paquet de beachville même chita y a fait business et puis y a voué, moun kidnapper moun yoye eh, Petit-Cherville y a voyer jeune moun Petit-Cherville konnè gen moyen y a voyer yo fè ou vilay de Dieu fè ou bay Pilcob gade e, tout tout gangster konn tout cob nèg gen konn tout business moun yé fè moun peur C'est vous, savez, vous Ta prendre nancé. Wa de chef, man de chef. Madame chef de base. si en Silbagani. numéro avec Izo. Nous voici là nous effacer numéro. Nous voici nous de ce de contrôle là, effacer numéro gang. Parce que notre téléphone nous effacer numéro gang. Parce que de ce pas pour retracer Qu'est-ce qu'on a dit à Izo je musique pour lui, qu'on a dit À Ouais, comme commissaire gouvernement, il que la Valvo est Mandabay, La invitation, bah, on des nègres qui n'ont, qui, nan, qui, nan, qui tal y pour ISO. Il est en recevoir gros coups, Ça va faire encore. Il est en, il tout, tout, tout, tout li, Requête qui fait pour pour vous et Pour qui prévient, de qui de, qui est joué pour kidnapper, ça est qui gagne la vie de recherche Boss, get on by l'âge, get on by l'âge, a ja, faire rentrer tout. Côté ou? Nous va get on, ouais. Et pas de blague, l'été, non? Invitation, Est-ce que nous j'aime de parler de lui encore? Nous j'aime de, de parler de lui encore? La fontaine, c'est brasser, la brasser lui-même. C'est quoi faire, C'est brasser, la fontaine, brasser? Brasse. Zawen? Qui est-ce qui met musique? quest Qui est-ce qui met la fontan Même mettre les même boss le. Et pas les boss surtout. Et Et pas même nek qui boss qui en bas Et c'est un bel bagaille, pour un commissaire du gouvernement, pour procureur, général, tende artiste qui Kapral joué pour gang. Année prochaine, l'autre chose à recul. Ou ta pour yackou, nous. Si vous êtes tende nek là, 4 et 6 et nous avons remarqué que l'an prochain, si tout le monde va prendre recul dans cette question d'invitation et de protection de ce seconde de ce qu'on fait. D'accord? Dépoué ou non-pays? Pays parfait dans la question de nez c'est la justice en bas superstit. Depuis pouvoirs non pays, la police en bas superstar, la justice en bas superstar, pays crasé. C'est ça que faut, où elle est Michel Martelly Vini. il connaît ça pour le faire. C'est craser la justice, c'est craser la police. Depuis le craser, deux salariés, ils ont marché jouer de balle parce côté parce que y a un grain de monde plus puissant que la justice. un grain monde plus puissant que la police. Depuis ça fait, est fait, c'est fini. Okay. Moi John Golem n'a viol, violé, il n'a pas qu'à arrêter. Parce qu'elle est chef. Mon John golem, c'est ministre. Mon John golem, c'est conchanté, c'est artiste. Oh oh, il y a justice, il est plus la justice, il, il, oui. il y a plus la police. Elle met vie ou le là. pot moun la. Ou a yon tis jen qui tap mi kou en dade en fi. jeune visa non. Tout nèk met tout poids dans balansan, mais fè visa Nèk yon pense que yon pap gade yon. Si je n'en prie, il a fourré dans des film live. pour de la punition qu'il Nous La justice, par contre, ça vous le fait. Vous comprenez? Vous méchants, messieurs. Vous méchants dans le pays. amen. dans le pays. méchants le pays. Nous allons arrêter l'artiste. Mais inviter ça pour dire que l'Aldé de San Vila dit, comment le web gagner Ils sont prêts. Figue qui est là Qui est-ce qui est là encore Non. Il y a besoin de gagner l'élection. Tel qui qui pose candidat à la présidence. Tel n'est qui pose candidat et qui pose des candidats à la députation, il peut avoir le prêt téléphonie. Attisa ça que là, mon cher a besoin de descendre deuxième circonscription, troisième circonscription. Tel mec dit mais au gué contre le liquide, on descend avant. Avant chef a un problème non? Eh Attisa au crédit ça, ça va me faire hurler là. Eh même bravo les lingos à ghetto là. Ma ma ça après ça. Allô? Ça que chef moi, mon cher négro à ghetto a dit bah y problème pour me descendre avant non mais phone faire j'essaie avant. Combien là puis là? Mon chef a besoin a besoin 150 000 dollars américains. Et mais pas un problème, non? Vin dans le bureau campagne là, non? Vin dans le bureau campagne là, comme là. cobla là, cobla cache cobla cash. là, cobla cache cash. Je sais pas, comme qui va le sauter la banque, non? cobla là, cobla là, dans bout de sac. cobla sorti dans économie criminelle là. C'est quoi ça lié? Eh bien, 154 000 dollars ça non? maintenant, le bras base la titre, Il a besoin. Il a besoin pour toujours qu'il y ait un peu Là, Il besoin pour toujours qu'il y ait des criminels, des bandits, des trois, des voleurs. Il y aurait le chef zone. Il a toujours besoin. Ah, mon cher, je vais faire un camp à Pétronville, oui. Je vais le faire rassembler à Pétronville. Je vais le faire rassembler à Oh, vous venez de vérifier la base de 157 déjà? Non? Je vais vérifier qui est ce qui a contrôlé. Ah, mon cher, mais c'est tel qui a contrôlé, oui. Eh bien, je vais vérifier ça, non? Bao regardez non faire un rassemblement et, et politique là dans petit envie lui là il dit mais où contrôle bas de son ans. oui c'est Monsieur c'est Monsieur c'est c'est Monsieur pam, yo yo oui eh bien ça n'a pas fait eh bien, qui demeure le chef bas là pour me dire ça ça a besoin et, et combien temps n'a pas fait petit, petit chef allô c'est petit chef oui c'est petit chef eh, ça là eh bien, c'est moi artiste X ou bien artiste tel y mon moi chè, tel politicien vient faire un bal en léa, là, il a besoin il n'y a pas de problème, non, je vais vous servir. Combien il y a besoin là? 100 000 dollars, 100 000 dollars, 100 000 dollars. Et puis, ton blou, mon chien, il y a besoin de 150 000 dollars. Il y a besoin de 150 000 dollars. Il n'y a pas de problème, non, comme ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un de temps. Il y l'argent. Pire l'argent. Économie criminelle, l'argent sale. Et puis, vous y petit chef, 257, séparé. Dans le base, tout le monde est là, il y Et puis, ça qu'il besoin faire. Vous Pas les gens ne sont pas là, ils ne chef, pas La ils ne sont pas là, ils ne sont chef Toujours en contact avec le chef gangue dans tout coin pays. Vous voyez Vous parlez barbecue devant là pour la petite mon cher, mon jeu chal, son nègre m'a besoin, il ne m'a pas lavé, il m'a bien. Non C'est vrai, vous voyez. Regardez là, c'est là, entre en bas, votre mon jeu Bon, barbecue Q entre de bas, votre mon jeu chal. Vous voyez que vous de façon automatique. Ma suis fondé sur mon tout le temps. Par exemple, son chef gang est en avant tout là. Vous voyez ou pensez-vous que je n'ai jamais associé Moïse, parler bien de Moïse pendant ce temps pour le taguer, Babé qui l'a financé dans la campagne électorale Vous so bon? comprenez Vous fait des vents, vous faites fait des fonds floués en avant. C'est après, vous connaissez ap Babé qui connaît toute base de 157. En les vous ne connaissez pas Babé qui vient, il mange, il boit. Ensemble, vous tout le temps. Tout le temps. Et pourtant, vous connaissez chercher. Pour le gagser, pour belle machine létale, pour belle machine service de l'étal, pour belle machine officielle, pour s'il le faut mettre ma pile derrière, et puis mouté mon laza, manger le dans le après ça, redescendre en en bas. Vous So bon, sans problème. Vous la vous ici, vous et être ça, ou n'importe quoi vous voyez, là di ya, yo même même yo même non Negla la nan yo yo, pas de ma pas la Petroville, n'a yo, yo la la même yo là avec nous, elle est là, elle est là, là, elle là, elle là, elle est là, elle est yo yo, est là, elle yo, yo elle là, elle est yo yo est là, elle est yo yo est là, elle yo là, elle est là, elle là, là, elle est là, yo, yo yo John faut nous C'est un nous monsieur. Nous capables Ça, c'est un fait C'est c'est Nous sommes Nous Nous vous avez me que nous, avez dit que c'est nous. dit que vous avez dit que vous avez dit que courage pour ça. que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dis que faut passer dans le bébé avez dit que vous que vous là, ouais là pour na Bon, je ah. bon, bon, moi je vais prendre un petit Ah, Ah, bon, on va déjà. C'est un peu plus dos. plus plus Ah, on a eu On a eu un café, mon mon cher. On a eu un café, On Bon si bon si tu recules. Elle a me tourner, ma tourne. Elle me tourne, nous va sortir. Nous va sortir le map fait émission sans l'autre bagaille. Ah, ma pas fait émission là. Nous j'aime sortir. Nous j'aime sortir comme moi, Haïti, quand on cap a là. Nous va rendre le map brassé haiti quand on y a 200 hommes. Si ma si m'a fait Haïti, quand haiti y a eu, je dis nous ça déjà. Tout cas, moi, maintenant nous, pile l'amour, pile respect pour nous. Je ne Nous faisons pile. Chariot, C'est tomber dans le vagabond, il y à marrer avec Tete. Base pilote nous fait marrer, monsieur, qui là jusqu'à présent. C'est une grosse bataille, monsieur. C'est une grosse bataille. C'est une grosse bataille, monsieur. Monsieur, c'est nous poupée OK? Et nous poupe. Et nous poupe. Rêve-moi, c'est pour vous marrer. Arrêtez. Vous qui pas le paillage. Depuis que vous faites marrer, vous allez voir combien de nez qui vont prendre un code dans le pays. Ça qui est important. Vous allez voir où Et monsieur, vous allez voir cela? <métionale> On a la mafia. quest fait la qui faits dans le pays. Et bien n'a des actes qui dans le pays. qui des qui le le n'a, tete. na je ne sais de temps. parce que sais pas si c'est machine c'est dans le Parlement, dans le Sénat là Depuis qu'il est. a été choisi à Et il choisi à avant a Il à c'est d'ailleurs des CVJ toujours. Tap travail Les ou pas qu'on fait pièce belle cou dans les CVJ. Ou pas qu'on fait pièce belle cou. plaisir là. Bon, peut-être tout qu'on a ici. comptes madame, Arrangez 2023 pour que tout monde de où Pour tout le monde bouche dans l'avion, c'est Frédéric qui Frédéric compte, Frédéric qui faut tout le monde soit capable dire ça. faut international la soit bat bravo pour Frédéric qui Frédéric compte, Frédéric qui faut tout le monde soit capable dire, monsieur, regardez le journal. Mais ce n'est pas qu'à contrôler combien de temps Frédéric qui est des qui de DCVG. Alors, ils sont là qui sont de bien. Et Frédéric faut que tout le monde net qui est dans le pays. Je 2023. Je suis en train de me Je suis de me Je suis venu studio. Je suis venu Passer où me de Je suis faire faire faire fait chaud pas de joie pas nous le lieu il fait chaud nous sauf nous nous sommes toujours comparables nous sommes toujours pays studio à sans problème en pile l'amour et en pile respect pour nous saluer toutes 2400 mounions qui la n'allait et à bientôt